Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais réaliser mon deuxième art journal. Je commence d'abord par décalquer le dessin que j'ai réalisé de quatre chats, une bande de quatre chats. Euh, pour cela j'utilise le papier carbone. J'ai fait une vidéo concernant le, le, la technique du décalquage, si vous voulez euh, apprendre comment on décalque. Comme le contour avec le papier carbone n'est pas assez net, donc je repasse avec un feutre noir. Ici je vais réaliser un pochoir à carreaux, comme je n'en ai pas encore. Donc je vais tracer des, euh, des traits en, en diagonale qui vont se croiser et puis après avec les couteurs, je, je vais couper entre les, les carreaux. Alors j'ai décidé de donner une couleur un peu spéciale au chat, euh, c'est à dire je vais les peindre et les colorier en bleu pour leur donner une petite touche artistique et originale. Alors, je prépare ma page sur laquelle je vais peindre mon thème. Je commence d'abord par une couche de gesso blanc. Avec mon pochoir que j'ai réalisé avec une feuille d'intercalaire en plastique, je vais réaliser une petite texture avec du gesso, du gesso blanc. Pour mon fond, je vais lui donner différentes couleurs. D'abord, je commence avec les pigments e le bleu. Ensuite, je vais ajouter un peu de rouge. Comme les pigments e-zinc ne sont pas assez opaques, je préfère repasser par-dessus avec un peu de peinture acrylique rouge. En même temps, j'ai de la transparence. Là, comme vous voyez, j'ai essuyé légèrement pour suggérer le fond pour avoir cet effet de transparence du couleur du fond avec le, la couleur que j'ai mis par-dessus. Ensuite, je passe avec un peu de peinture acrylique bleue et blanche pour essayer de donner un, une nuance un peu spéciale, un genre de dégradé. Là, dans cette partie, j'avais repassé avec du vert, du, du pigment zinc aussi. Et puis, je repasse avec du jaune. Pour donner une richesse de ton et de nuances, j'avais aussi placé mes pochoirs, le pochoir que j'avais fait euh, maison, euh, où j'ai mis un peu de, de, de peinture blanche. Je repasse par-dessus avec le pigment jaune. Alors avec le gel médium qui est une sorte de colle, euh, je vais coller mes petits euh, cœurs que j'ai euh, confectionnés, que j'avais dessinés et découpés moi-même. Avec un bouchon quelconque, je vais réaliser des petits cercles, c'est-à-dire je vais l'utiliser comme tampon que je vais imbiber dans ma peinture acrylique noire. Et là, c'est avec une punaise que je réalise cet effet de texture que je vais reproduire de l'autre côté dans l'autre feuille pour suggérer une texture un peu rugueuse. Avec mon pinceau imbibé de gesso blanc, j'essaie de dynamiser mon fond avec des taches de couleur blanche. Et là, je colle mes quatre chats. avec un feutre, un simple feutre, je repasse sur le contour des cœurs pour leur donner un peu plus de contraste. Avec mes tampons clear que je place sur la plaque acrylique, j'essaye de composer mon message malheureusement ça n'a pas trop adhéré sur la surface parce que bon, l'encre n'est pas assez forte je pense donc je repasse avec mon feutre noir avec mon tampon applicateur mousse imbibé dans de l'encre distress je repasse sur les coins et sur le contour de ma page pour donner un effet de cadrage plus ou moins discret Et avec mes feutres, j'essaie de reproduire plus ou moins le reflet de l'eau Voilà, c'est fini pour ce deuxième art journal, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. J'espère que le message vous dit quelque chose, l'union fait la force. Donc voilà, je l'ai fait en anglais parce que bon, j'essaye un petit peu de revenir à, à mon petit anglais que j'ai oublié il y a un certain temps. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner aussi. Laissez-moi aussi vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de, de lire euh, votre avis. Euh, entre temps, je vous dis portez-vous bien et euh, vous pouvez toujours venir sur mon site, mon blog art, euh, art pour avoir la liste du matériel que j'ai utilisé ainsi qu'un article dédié à, ce, à cet art journal. Donc voilà, je vous remercie et à bientôt.